Merci d'un cœur reconnaissant, merci ô Seigneur tout puissant, merci la vie d'un donné Jésus. Hey! <laughs> dans le livre des psaumes au chapitre 33 psaume chapitre 33 nous lisons la parole de Dieu Psaume chapitre 33 nous lisons la parole du Seigneur Juste rejouissez vous en l'Éternel la louange est aux hommes droits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 Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Oh Dieu, oh Dieu, crée en moi un cœur pur. C'est vraiment notre désir, notre Père Céleste, notre Dieu, d'avoir un cœur droit un cœur pur, un cœur vrai, un cœur nouveau. C'est vraiment ton désir et ta promesse aussi, mon bien aimé Père, Saint Dieu, tu as dit que tu nous donneras un cœur nouveau. Nous te remercions, Père, parce que cela aussi, tu l'as fait. Et nous te sommes vraiment reconnaissants lorsque nous pouvons observer réellement aussi ce que toi, tu promets et combien, Seigneur, ceux auxquels tu as eu à pouvoir faire la promesse on pu se réjouir de voir réellement cette promesse s'accomplir aussi dans leur vie. Nous rendons gloire à ces dieux vivants. C'est lui qui vit comme nous l'avons entendu lorsqu'il dit la chose arrive. Lorsqu'il ordonne, elle doit exister. Nous nous soumettons vraiment à ta volonté à toi. Nous savons que ce que toi tu désires, cela doit se faire. Ce que tu proclames doit arriver. Nous te disons merci Père pour, pour cette autorité qui nous réjouit aussi, qui nous donne encore l'assurance encore davantage d'avoir nous confier vraiment en toi, mon béni, mes Père. Si tu étais un Dieu vacillant, nous, nous accrocherions à quoi, Père Dieu Parce que tu es un Dieu ferme. Oh Dieu, tu es un Dieu de ta parole à toi, Père Tubissant. C'est pour ça que nous sommes consolés. Quand même dans le monde. Tout est facile, Père Saint-Dieu. Nous sommes là attachés à toi. Ancre solide et ferme, Père Bisson, dieu parce que tu es un Dieu inébranlable, Père. Sois béni encore ce matin. Sois béni encore ce soir, mon béni, mon Père Bisson, dieu De la joie, et la grâce que tu nous as accordé, de voir nous rassembler pour chanter les chants des Sion tels que nous l'avons chanté, mon béni, mon Père, Père Dieu, et de toucher nos cœurs, nous changer encore, nous transformer, Père. Oh Dieu, hors de toi, il y a point de Dieu. Nous te remercions encore pour tout ce que tu continues à pouvoir faire, Père. bénis nous encore ce soir. Merci que tu le fais déjà. Au travers des chants, tu nous as béni les psaumes aussi, Père Saint-Dieu nous te sommes reconnaissants pour ce que tu fais encore aujourd'hui, car nous t'avons ainsi prié, père, en pensant à tous nos frères et soeurs qui sont aussi en connexion à différents endroits. Encore aujourd'hui, béni Père Saint-Dieu, dans différents lieux, mon bénévois Père sans, dans le cœur duquel effectivement aussi ta parole est tellement aussi désireux, afin qu'elle puisse pénétrer l'âme davantage, mon bénévois Père Dieu. Nous la voulons, Père. Sois béni et glorifié. Nous t'avons ainsi prié, mon roi, au nom de jésus Christ. Amen. Que notre Dieu soit vraiment béni. Vous pouvez vous asseoir. Nous remercions le Seigneur notre Dieu pour ce souffle de vie qu'il nous donne et aussi pour certainement aussi sa, sa fidélité à, à, à l'endroit de, de sa parole et aussi pour son amour réellement aussi à, à l'endroit de son troupeau. Il a dit « Je suis les bons bergers » et les bons bergers donnent sa vie pour ses brebis. » et nous, nous sommes effectivement béni aussi parce qu'il nous est dit dans les Saintes Écritures que nous sommes les troupeaux de son pâturage, que sa main puissante et glorieuse conduit encore... Aujourd'hui, c'est pour ça que les Saintes Écritures nous disent et nous déclarent encore d'une manière assez claire et précise qu'aujourd'hui, donc, si vous entendez donc sa voix, c'est pas vos cœurs. Nous, nous sommes dans un temps où nous avons besoin de pouvoir l'entendre encore davantage, effectivement, nous parler parce qu'il y a eu un temps où aussi des hommes ont cherché à ce qu'ils entendent, effectivement, aussi la parole de Dieu, mais Dieu ne s'est plus adressé à eux comme ça a eu le par exemple, il a cherché par les terrains il a consulté à gauche et à droite jusqu'à ce qu'il soit parti consulter la sorcière d'entor Nous ne voulons pas arriver à ce stade-là. Nous voulons demeurer effectivement dans les choses que Dieu nous accorde, la grâce, que Dieu vous bénisse richement. Je vois les enfants aussi qui sont là, que le Seigneur soit béni. C'est c'est une consolation aussi de voir aussi nos frères et sœurs aussi là en ce jour de la semaine, effectivement aussi. Et comme nous le disons, et le Seigneur a toujours été patient. Et avec euh, Saül aussi, il a été donc patient et certainement c'est vrai lorsque Samuel lui a dit de pouvoir aller là-bas et d'attendre avant de pouvoir et qu'il lui viendrait pour offrir donc effectivement aussi le sacrifice effectivement ben, il est parti, il a attendu il a attendu, l'impatience le ça et l'homme a pris donc la décision de pouvoir offrir donc le sacrifice effectivement en lieu et place du prophète qui devait arriver à pouvoir et au moment où il le faisait le prophète donc arriva. Et, et voilà aussi que Dieu lui parla encore lui dit. Voilà donc, comme je me souviens donc de ce que Amalek, Amalek fit effectivement aussi à Israël lorsqu'il était sur son chemin de devoir pour aller effectivement dans le pays que j'avais donc promis à leur père de pouvoir leur donner le pays où coulaient les et les miens notre Dieu c'est ce pas un Dieu qui dit comme ça les choses il sait ce qu'il dit même si nous n'avons pas vu cela nous devons être sûrs et certains que ce qu'il dit et ce qu'il promet est certainement ce qu'il a dit et c'est vrai aussi alors il dit que je me souviens de ce qu'Amalek fit donc à Israël et, et je t'envoie maintenant pour aller vouer par interdit, donc tout ce qui est des Malek, effectivement, que tu puisses vouer cela par interdit, vous le connaissez et voilà qu'il a là évidemment aussi, au lieu de faire exactement ce que Dieu lui demandait de pouvoir, il va pouvoir faire, parce que c'est quand même Dieu qui a eu à pouvoir demander à Samuel de pouvoir aller le vendre, effectivement, mais voilà que à cause de la gloire à cause effectivement du peuple à cause de ce que le peuple puisse toujours le considérer comme étant âme, et voilà que l'homme n'a pas fait ce que Dieu lui a demandé de pouvoir faire c'est ainsi que Lorsque Samuel vint et qui dit, lorsque le Seigneur a dit, mais je me répands d'avoir établi Saül comme roi, effectivement, parce qu'il ne fait pas toujours ce que je lui demande de pouvoir faire. Mon frère et ma soeur, nous avons un Dieu qui est patient, à ton endroit et aussi à mon endroit. Il ne nous a pas demandé de lasser la patience de notre Dieu. Vous savez, il a été vraiment très patient avec des gens qui étaient vraiment dans des conditions d'esprit, des pensées, toujours tournées vers le mal. Autant de Noé, mon frère, autant de Noé, ma sœur, effectivement. Oh oui, vous savez, nous avons un Dieu qui est bon, qui est qui est agréablement merveilleux et qui est tout puissant. Mais c'est un Dieu aussi qu'on appelle un feu de voir. Il nous est dit, effectivement, qu'il serait terrible de tomber entre les mains d'un tel Dieu. Vous pouvez vous imaginer la grâce que nous avons de pouvoir marcher avec ces dieux sur la terre, effectivement, et qu'à un certain moment, nous puissions nous retrouver de l'autre côté, sachant très bien aussi ce que l'autre côté est, en fait. Alors, nous avons besoin de pouvoir, réellement aussi, remercier ces dieux pour sa patience et aussi pour la grâce qu'il nous accorde à nous tous chaque jour de notre vie. Oh, il est vraiment très bon. Mon frère et ma soeur, vous regretterez un jour tout le temps inutile et qui ne servent à rien que vous avez dépensé à des choses tout à fait inutiles sur la terre. Vous auriez pu dire, Seigneur Jésus, peu importe la condition dans laquelle je me trouvais, mais je devais chaque moment te donner le temps qu'il te fallait. Parce que, c'est pour ça que je me souviens de cet homme de Dieu, parce qu'ils ont eu cette grâce. Cet homme m'a eu à pouvoir dire, mais je me souviens de celui qu'on avait transporté, même au troisième, c'est le plus long, là de Il a vu des choses inexprimables. Vous vous souvenez C'est écrit, c'est l'apôtre Paul. C'est celui-là qui, qui était transporté là-bas. Il y avait des choses extraordinaires, effectivement. Oui. Et puis, quand il descendit, il nous dit les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir et, et à la joie qui nous est réservée, effectivement, de là où nous allons, effectivement. C'est pour ça que nous comprenons qu'il est patient. Bien sûr que. Il l'est. Et, parce que nous, nous sommes dans, dans un temps, effectivement, aussi où, où Dieu et sa colère est vraiment suspendue. Qu'est-ce qui suspend, effectivement, la colère? Mais il a dit, vous le savez très bien, il a dit, mais quand je verrai le sang, je passerai. Là où il n'y a pas de sang, c'est sûr et certain que la mort va frapper. C'est comme ça que tous ceux qui avaient conscience de cela, ils ont eu à pouvoir mettre les sangs sur les lains tout. C'est toujours le sang. Parce qu'il a dit que sans effusion de sang, il n'y a un point de pardon. Mais nous avons eu cette grâce, effectivement, de ce que ni toi ni moi, n'ayons pu rien faire pour obtenir notre pardon. Non, non, non, non. C'est Dieu qui a tout fait. C'est une grâce, mon frère et ma soeur, par rapport à ceux-là qui étaient dans le temps passé, effectivement aussi, qui, qui devaient s'efforcer à pouvoir faire la loi pour qu'ils puisse arriver à pouvoir. Mais toi, aujourd'hui, et moi aussi, il a tout fait. À la croix de Golgotha, suspendu entre ciel et terre, il a dit une parole extraordinaire. Tout est accompli. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, ce que Dieu te demande, mon frère et ma soeur, ce n'est pas quelque chose de difficile. Oh. Dans l'Ancien Testament, il devait faire beaucoup d'efforts. Il devait chercher des oignons, il devait faire ceci. Il y a eu beaucoup d'interdits dans ceci et dans cela. Mais aujourd'hui, nous devons vraiment être reconnaissants. À, à, que Dieu te bénisse, ma bien-aimée. Être reconnaissant à cet amour aussi grandiose. Parce que quand, quand Dieu a regardé, l'humanité s'en allait toujours effectivement dans le bas-fond, en fait. Et oui, dans les séjours de mort. Vous savez, il s'est passé quelque chose en Dieu. Cette chose-là, c'est ce que cet homme de Dieu ici nous a aussi dit. Dans notre cours, parce que nous avons. Vous comprenez. Ah, oui. Et ça, c'est ce qu'il a exprimé qui a touché effectivement aussi notre intérieur, de voir que les dieux que nous aimons, effectivement, il est vraiment bon. Qu'est-ce qu'il nous dit dans Ephésiens chapitre 2 C'est là qu'il nous explique un peu d'une manière un peu claire, en nous montrant cela, hein, en nous faisant comprendre ce que nous sommes, d'où est-ce que nous venons effectivement aussi et... La grâce que Dieu nous a accordée. Éphésiens donc au chapitre 2, le verset 1, il nous dit « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon les trains de ce monde. » J'y étais. Ah oui, je ne peux pas dire que non, j'étais le... Non, non, non, frère, moi, ma soeur, bien aimée, plongé dans les saletés, j'y étais. Dans le péché profond, j'y étais. Alors il dit, et, et nous étions tous morts, j'étais dans ce nombre-là. Et il dit, écoutez bien, il dit, verset, il dit, il dit dans, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans le fils de la rébellion. Afin nous étions comme eux aussi. Parce qu'ici on nous dit, nous tous aussi, gloire à Dieu, nous étions de leur nombre -là. Et nous vivions autrefois sur le convoitise de notre chair. Nous y étions, 100%. Et puis il dit ici, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Oui, on était libre de pouvoir faire tout ce qu'on pouvait, sur le marché, sur les ceci, tout ce qu'on pouvait, même marcher sans vêtements. Nous étions comme cela. Mais c'est la vérité. Ah oui et certains, nous étions comme ça. »« Oh, que son Seigneur soit glorifié. » Il dit, « Nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. » Mais Dieu, Dieu qui est riche en miséricorde, vous voyez ce qui s'est lancé ?« À cause du grand amour dont tu nous as aimés. » L'amour de Dieu s'est lancé lui-même, touché au-dedans de lui, effectivement. Ce n'est pas qu'il était obligé. Mais c'est parce que cela a été quelque chose qui a touché, effectivement. Alors l'amour de Dieu s'est lancé et puis il nous dit ici, « plus ben, Nous donc qui étions morts par nos offenses, il nous a donc rendus vivants avec son amour qui est Christ. » Ah ben oui, Christ est cet amour de Dieu manifesté pour l'homme, mon frère. Ah oui, et, et, et j'ai toujours eu, quand j'ai toujours lu ça, puis je euh, l'ai dit aussi, c'est que la Bible nous dit que <coughs> les dons gratuits des dieux, c'est la vie éternelle. Et Dieu te bénisse, mon frère. Mais mais, mais, mais mais le salaire, tout homme qui travaille, il doit quand même obtenir un salaire. Quand tu travailles, c'est que tu fournis des efforts. C'est souffrance, ce n'est pas facile, mais tu dois le faire. Tu dois travailler, c'est dur, mais tu dois parce que tu dois être récompensé. Donc, les salaires du péché, Et c'est bien la mort. Tu dois être payé, mais avec Dieu, tu ne fais rien, tu as gratuitement. Avec Satan, tu dois travailler, mais comme salaire, tu as la mort, effectivement. Alors même si on est, même si on est sourd, quelque part, effectivement, qu'on te montre même les dessins. Et ça, c'est gratuit. Tu as la vie, et ça, tu travailles pour ça. Et bien à la fin, on va te tuer. Frères et sœurs, quel est le choix que vous allez faire Même quelqu'un qui n'est pas intelligent. La Bible nous dit une chose comme ce n'est il dit a un chemin sera où. Vous voyez, effectivement, il dit, mais nul impur ne passera. C'est le racine de l'éternel, même l'insensé. Il ne pourra pas s'y perdre, parce que quelque part, quand on te montre la différence, tu dis mais ici on dit que, ici tu ne fais rien, c'est ma gloire à toi mon Dieu, tu as la vie éternelle, mais ici tu fais ce que tu vas pouvoir faire, tu fais tous les fois ce que tu as dans monde, mais à la fin tu as la mort, quels sont les choix que tu vas faire Si ça ne te coûte rien, hein? en plus les bénéfices d'ici c'est la vie éternelle, Parfois, nous ne réfléchissons pas tellement très bien. Dieu n'est pas méchant, Dieu n'est pas mauvais. Alléluia. Mais c'est en fait, on nous a donné une mauvaise conception de choses. Nous avons une logique souillée. Hein? Une mauvaise logique, en fait, c'est une logique, mais ce n'est pas vraiment une logique. C'est pour ça que quelque part dans les scènes de je pense la parole, je dit c'est stupide, apprenez l'intelligence. Il y a aussi des discernements. Avoir cette capacité de pouvoir vraiment s'asseoir, regarder, oh, ça c'est mauvais, ça c'est vraiment bien. Parce que ça, c'est bien pour moi. Vous avez entendu C'est bien pour moi. En fait, n'est pas voler, n'est pas faire du mal à ton frère, n'est pas tuer, n'est pas faire ceci, faire cela aussi. Ça fait du bien à Dieu en quoi Est-ce que vous me suivez Vous me regardez bien, mais est-ce que vous me suivez en quoi ça fait du bien à Dieu de pouvoir faire mettre la porte Parce que quand tu m'as parlé de la pratique, tu aimes ton frère, tu aimes ton prochain. En fait, c'est entre vous. C'est pas vrai Quel bien ça va faire à Dieu Aucunement. Aucunement. C'est bien, en fait, c'est pour toi. Si tu ne voles pas, mon frère Jonas, il ne va pas te détester. Il va t'aimer. Frère, je ne sais pas, mon Dieu, que Dieu nous aime. Dieu te bénisse, ma bien-aimée. Regardez, frère et sœur, le jour de Pentecôte, ils étaient égoïstes. L'égoïsme, me disait, mais je ne le connais pas, il fait ce qu'il a envie de pouvoir. Qu'il ait des souffrances, ça ne me concerne pas, ça ne me regarde pas. Mais quand l'amour de Dieu est descendu dans le cœur des uns comme des autres, quel bonheur ça fait à Dieu. C'est toi et moi. Il dit, je suis un assinat que c'est même pantoufle que je le vois ici. C'est pour ça. Moi, je crois, j'ai une solution. Viens, viens, viens, viens. Voilà, moi, je suis pas le même. Il dit, ah, mais j'ai vu qu'il n'avait pas de sac de riz. Donc, tout un chacun comme ça. On se sent que nous nous sentons. L'amour fait toujours du bien. Il fait, du, il fait du bien à celui qu'on lui donne et à celui qui donne aussi l'amour. C'est pour ça, ne soyez jamais méchant, parce que l'amour te fait du bien toi-même. Quand tu aimes, tu te sens bien. Même si on te déteste, toi, on continue à aimer, c'est bon pour ta respiration, c'est bon pour ton intérieur. Et c'est important, même si quelqu'un te regarde avec d'amour. Et L'amour est une puissance. Et donc, nous comprenons que cet amour-là, c'est pour moi, c'est pour toi. Parce qu'il a dit, mais, mais aimez-vous ardemment les uns et les autres. C'est ce qu'on doit comprendre que tout ce que Dieu nous dit, c'est toujours pour nous, pour notre bien. Ne dis pas, si, vraiment, ma bon, je l'ai fait parce que la parole de Dieu l'a dit. Non! Dieu te montre la meilleure façon de pouvoir avoir les choses et de vivre, effectivement. C'est à toi maintenant de pouvoir apprécier les choses, effectivement, pour toi. Donc, nous comprenons qu'effectivement, que Dieu, il est bon. Et ce qu'il pense, effectivement, pour nous, comme il dit ici, nous, nous allons peut-être vite terminer parce qu'on doit... dire cela. Il dit, hein, nous étions morts par nos offenses. Il nous a donc rendus donc vivants, donc, avec Christ. Et puis, il nous dit... C'est comme ça chez vous aussi, non C'est vrai et puis il dit avec Christ, mais c'est par grâce que vous êtes sauvés. Amen. <rire> on dit bien que par grâce que vous êtes sauvés. J'aime beaucoup cela parce que plus loin il nous explique clairement pour que nous comprenions effectivement que mon Dieu, tu es vraiment amour. Personne sur cette terre ne peut dire que Dieu est injuste. Nous allons continuer à regarder parce qu'on peut le regarder bien. Il dit. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait en soir ensemble dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Il nous a ramassés. Il nous a lavés. La Bible nous fait comprendre. Nous qui étions de rien du tout des saletés, des enfants de la colère comme les autres, parce qu'aujourd'hui, ils sont restés dans cet état-là. Nous, Dieu nous a fait passer dans l'autre état. Et nous seulement cela, il nous a fait asseoir. Amen. Bon, mon frère, je ne sais pas, ma soeur, si vous comprenez ces choses-là. Et Dieu te bénisse, ma bénédiction. Parce que, regardez très bien, quand, quand nous lisons dans les livre des Ephésiens, nous sommes dans Éphésiens, Oui, Ephésiens, oui, certainement. C'est si, oui. Ephésiens au chapitre 1. Vous vous souvenez cela? Il dit, en lui, en lui, Dieu nous a bénis. Écoutez très bien. Chapitre 1 des Ephésiens, hein, Il nous dit, verset 3, il dit, béni soit Dieu et Père de notre Seigneur Jésus Christ qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle. Il y en a une, il n'y en a pas une qui manque. Ah oui, ah oui, ça c'est quelque chose que nous devons tous comprendre. C'est pour ça que quand nous chantons jusqu'à la mort, nous serons fidèles. Soyez sûrs et certains de ce que vous chantez en fait. Parce que Dieu nous a jamais appelés pour la malédiction, mais toujours pour la bénédiction. Et ça c'est sûr et certain. Écoutez bien, il dit, tu me disais, c'est la perspective, dans le lieu céleste, en Christ notre Seigneur. Donc nous comprenons qu'effectivement que Dieu nous a, positionner Effectivement, nous qui n'étions rien du tout, effectivement, nous qui vivions comme tant d'autres, effectivement, ainsi de suite, mais à cause de son grand amour, effectivement, qui s'est lancé vers nous, et oui, les gens peuvent dire, qu effectivement, que Dieu est injuste juste. Mais frères, c'est ça. Quand nous lisons dans le livre de Jean, au chapitre 3, verset 16, il dit bien que « car Dieu a tant aimé » Oui, mademoiselle, messieurs, c'est la vérité, cela oui, écoutez bien. Et nous pouvons lire encore dans un Jean au chapitre 1. Je pense à cela aussi. Cet homme de Dieu nous montre effectivement ce qu'il a né. Je crois que c'est dans un Jean. Oui, oui, c'est cela. Oui, ah, oui, c'est cela. Voilà. Ah, un oui. Jean au chapitre 2. Il nous dit le verset 1. Je crois que ça. Merci Seigneur, merci. Il dit, mes petits enfants... « Je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. »« Mais si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le Juste. » C'est merveilleux, hein? C'est-à-dire que jusqu'aujourd'hui, ah, que son nom soit béni. Dans les temps dans lesquels je me trouve ici, aussi longtemps que je peux me repentir et venir à lui, il pardonnera. C'est là que les chrétiens qui nous disent que, que le méchant abandonne sa voie. L'homme d'iniquité c'est Que Dieu te bénisse, ma Et qu'il retourne à notre Dieu qui ne se lasse pas d'heure. Nous sommes dans les temps de la grâce. Les diables qui. C'est pour ça que vous devez résister à Satan qui va dire. Oui, tu n'iras pas au ciel. Non. Ce n'est pas toi qui vas me faire entrer du ciel ou qui va me faire sortir du ciel. Parce que le ciel n'est pas ton endroit. C'est pour ça qu'il ne faut pas l'écouter, lui. <rire> J'écoute ce que Dieu me est dit. Est-ce que vous comprenez C'est pour ça que nous devons comprendre que notre Dieu est vraiment bon. Alors il dit, si, si, regardez très bien, nous continuons cela. Il dit, ouh Il dit, Et si quelqu'un a péché, donc nous avons un avocat auprès du Père Jésus-Christ, notre juste. Il dit bien les justes, hein C'est par lui que nous sommes justifiés, n'est-ce pas ah c'est pour ça que l'apôtre Paul s'est lancé dans tout son cœur. Vous connaissez, non? Dans Romain. Nous lisons rapidement et puis je reviens là, effectivement, aussi, puis nous allons prier. Je pense qu'il est temps enfin. Romains, Romains, Romain, Romain, Romain, Romain, Romain au, au chapitre 8, 8, 8, 8, 8, 8. c'est là aussi qui, qui nous console. Amen. Qui nous console, qui nous montre effectivement la grandeur effectivement de ces dieux. C'est le chapitre 8 et le verset versets, versets 31 qui dit, « Qui dirons-nous donc à l'égard de ces choses Si Dieu est pour nous, qui sera donc contre nous Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, Comment de nous repartir aussi toutes choses avec lui. Qui accusera donc les élus de Dieu c'est ce que vous êtes, n'est-ce pas C'est Dieu, notre Père, qui justifie. N'est-ce pas vrai Qui les condamnera Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité et il est à la droite de Dieu. Qu'est-ce qu'il fait Merci beaucoup. C'est l'avocat. Oui. Il y a un seul intercesseur entre Dieu et les hommes. Vous connaissez cela, non Vous savez comment on l'appelle Jésus-Christ Homme, oh, ah, ah, parce qu'il ressent ce que vous ressentez, c'est sûr et certain. Et eh oui, c'est écrit, mon frère. C'est pour ça qu'il connaît tes infirmités, tes difficultés, tes maladies, tes douleurs. Oui, monsieur, oui, madame. Quand Satan veut t'accuser, lui, l'avocat, est ça. Oh, non. Quel bonheur de marcher avec lui. Quelle grâce et quelle miséricorde. Lève-nous, nous allons prier. Tendre... Je connais un guide infaillible qui constamment veille sur moi. Sur ses pages poursuit paisible la sainte Ce que la voix conduit par toi, céleste guide. Je me dis. Je vais Don't on my